Et les, papes, les camarades les qui ont qui fait, sont faits, vous mettez pas là à la train. Eh bien, la mensonge lui-même a décidé d'appliquer faire ça parce qu'elle a décidé de ne pas mourir les gens ensemble avec un ancien chef gang collègue. Et la mensonge qui était bien côté sous chef gang collègue, parce que la mensonge lui-même nous connaît qu'il n'y pas de et c'est pour ça qu'il y demandé seulement des téléphones. eh bien, la mensonge lui-même qui là, les gens, chantés, mangale, a gardé des vangiles à l'éloigner avec Jean, Chartimagalia, et un souffle, ancien chef gang collègue, et bien, la mensonge lui-même a dit Ah, papa, mamette qui me yo. Et qui ça la message que je fais Lui 300 000 dollars avec un monde pour aider le sauver qui pays d'Haïti. Et bien qu'est-ce qui s'est passé Le monde a refusé la catégoriquement. Et bien pas bombanté la message en joue dès qu'il le dessus de ces là Mes amis, qu'est-ce qui t'a dit ça Pour la tout en joue toute journée sont, y a son bois qui est qui papet vrai peint. <laughs> Disait bois qui est qui papet vrai mes amis. La parle même joue parmi dit cadre de balade. La message toujours vous dire dicos y ils sont bois qui est qui papet vrai il nous warns, pour à la de la la chaud pour ne pas même arrêter été quoi des bouquets pour la entrer Thomaso pour la problème dans un Thomaso et a -il -il, pour nous pour décider décider quitter le pays d'Haïti il y a peu tellement chaud pour la Mosangou J'allais tellement belle pour la jour, jou, le de quitter le pays d'Haïti parce que le bagarre est le repoule. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opéra de la vidéo. Et je vous dis que c'est toujours un plaisir pour moi pour me ça avec vous tout ce qui a fait l'actualité dans, dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner à la même chose pour vous ça et pas oublier d'activer 5 cloches de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que vous postée sur le là. Déjà, je dit dis merci à tout le monde qui est déjà abonné, merci avec vous même qui avez faire ça pour la faire ça. Parce que vous êtes intelligent, ou pas les petits prochains vidéos nous on s'en parle un peu sans pas dire en entrant dans le détail pour vidéo je ne dis j'aime d'ailleurs dire à l'homme sans jouer à propos de beaucoup de pas prendre un balle menti d'après toutes les formations il veut jouer nous dépouvoir un cap d'oko ou changer pote on est et on goûté tout nous on fait pour nous tout rouge on est là on premier pote même là qui est à l'heure pas prendre un balle ou à tout je capable prendre un balle et puis l'autre principe là encore des points verser sans ou pas capable de prendre un balle on met des bon prix pour prendre un balle de vous connaître tous les gens avec la balle ou pas capable de prendre balle. Ok, ça est le principe. Là, ça. Et c'est ce que vous faites, vous ou vous l'autre. Si vous ne pouvez pas prendre la balle, il faut que vous ne pouvez pas prendre la balle. Mais vous pouvez prendre la balle, et mais, vous avez pris la balle. Et la police qui n'a même pas décidé de faire le travail, dans la population, aide la police à mettre 5 présidents de en bas code. 5 corde. 5 présidents de la d'après information vous fait quoi que partie base 400 euros. bien, il y a 5 qui ont la police dans Vous regardé là, ça c'est tout, sur l'écran là. Et là, photos, vous vous vous temps pour ces vous arrêté bandits vous on fait photo bandits vous vous fait vous fait Jean-Cadnéguel, et C'est comme si nous Il dit, Yo frère, faut moi. un poster. Il a une Il fait photo. Il la Il Il Il Il a fait Il photo. a Il fait photo. Il y a ont plus semblé photo, il y a des gens avec et avec gens qui comme dit il des gens qui des gens qui des qui j'ai regardé Negua, bien posté mes amis, j'aime dire déjà, je pas un Fiki bandit. Seulement, j'ai regardé Fiki marqué il a fait vrai. Mais après la pose, on s'est bien souri, on s'est bien souri, c'est comme si on faisait passe comme ça fait. On ne peut plus voyager, on s'est bien souri, bien normal. Je lui ai pas un Fiki bandit, même même, il s'est bien camper, même, on s'est bien bien bien fixé, c'est comme maintenant. L'autre, Bandi, bye on fait photo font comme ça, c'est un caché pour faire photo photos de Les pour pour me photos on photos Ils de pour on la pour une question ce qui m'a posé. réponds ça dans un commentaire ou même selon vous-même dans l'opinion Si vous avez as place mon que l'amour s'en joue t'as offert 300 millions pour quitter pays. Qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous as aidé le pays ou tu as encore Est-ce que vous avez as pause ou tu as aidé le pays et vous tu tout remettre avec la police Si vous as un place comme nous connaissons comme ça c'est comme 100 euros, c'est comme c'est tout le monde, c'est comme les kidnapper monde, c'est comme tu lui prendre les casse Qu'est-ce que tu as fait avec comme ça, tu as décidé de prendre? Bien, qui fasse au ta pour résoudre ça ensemble avec l'homme au l'ambassadeur. Est-ce que tu as tu prends pause ou d'elle et puis on va egouer pour pour remettre là pour tout mettre là pour le soucoua et puis la monsieur est que c'est c'est c'est pas la partie pour regarder l'eau. C'est là pour les qui rencontrer. Qu'est-ce que tu as fait sous pas en place là? Donc répondre question c'est non même dans opinion pas qui ça au ta Et pendant pour prendre question ça m'a tout qui doit attendre audio ça. Et maintenant ma de moun Tomaso, pre-responsabilité, dè nèg 400 marzo, commence à tuye moun, dans zone tête sous déjà, dans Tomaso. Pre-responsabilité, ça fait moun pile diversion, ou le moun 10 dat, menti, l'amour sans s'en encore à Tomaso. Et suspens avec bay, en appris sur le réseau, fait makak, fait grimace. Dè yon, le moun s'en joue dans fief li, la la la popo dans fief li. Yè e, yon moun ni charge yon nèg yon kidnap, koun yon ap di yon, le moun s'en e, moun kidnappé yon et ranson la mendiant. Actuellement, il y a une grosse pression qui a pour tout le monde pour tout monde qui n'a pas l'argent pour, pour libérer. Oh, ben suspend donc suspend fait diversion. cependant so, bon dit pays. Yeah. Bravo avec Moun Leogan. Bon bagay! Bravo! Moi-même, <applaudissements> c'est prévention. me fait. y a des gens qui parlent de cause de crédit? Moune Leo Gan tete paye, et nous mettez bagaille, nous attaquons. Parce que, g'en pile mauvais jeu de débarquer dans les organes avant hier, m't'ai g'en pile que petit bail, y'a dit que dans, dans, dans zone b e zone ça e e y est en l'air, non, non, comment zone ça y est encore, beau sang. Donc, g'en, n'est-ce qu'on gagne, semble-t-il quoi dans Et n'est-ce qu'on gagne, t'as fond, y'vais y quoi. Monsieur, n'est-ce qu'on gagne Et des pays, y'a, monsieur, bah, pays payent, y'a, on chance, monsieur. Genèg la, point yon fini là, yon besoin le renouveler, l, y a bousqué bou ou gan. Te gouté sec qui besoin l'appli. Et gen baye pou m balak de avec eh, eh, PNH. Les CBG parfois sont intéressant, même se collaboration besoin. Et nou pas ka utile moyen, dit ça déjà. Si n dé ka utile mon c'est gang ça pou n'ta marcher par. Et pa tétène ka utile rien. Ça dire là nou c'est c'est ma m'ba nou ne debe déveya. Ou va même j'en te reler nous me reler des déron monsieur c'est intéressant m'a pas reler encore alors que ma bail Monsieur information sont tout au grondé yo arrêté monsieur branbal si de ce biji tu avec moi tu prends ses ses amis oui comme mon cher les qui te prend balle là sous lion? c'est sœur a oui qui répond qui trésorier monsieur oui m'a coordonnateur de CPJ pour me faire le marre sœur a oui yo m'occuper me coucher et sous qui est-ce qui le travailler avec pour aider des pays. Et intéressant, il y a un qui oh oui, papa, chef, est Oh, pays ah, dit, eh il là, moi, c'est dit, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, tu as dit, un ça, parce que bah, ça a beaucoup de compliqué, Vous comprenez Bah, il y a un pil. Bah, il y a Tenez bien la société. <laughs> Merci à toi, Mag. Oh, vous vous êtes tous, papa. Tenez, pays. Gons pas qu'il y la bandi. surtout dans la base 400 mètres, qui sont pas stable. D'ailleurs, de temps en temps, la propos frapper quelques grinne là-dedans. C'est de temps en temps. Il y a, a plusieurs bandits tombés de temps en temps. Il qui passe zone, les trop de détails sur les mais qui ont plusieurs personnes qui mourent. Vous avez accusé la police. Vous avez accusé Cependant, je ne même pas plaider pour nous, parce que en pile, Nerakzam, vrai sous-moto. Il y antenne bandit. Et l'an moi, sans jouer, je vais vous ça, monsieur, fait. Monsieur, on paquette une moto pour capable faire une antenne pour lui. Et voilà. C'est là que nous à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne c'est votre avez faire ça. Et activer la cloche de notification pour capable recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour qu'on capable de recommander une vidéo. Merci. Nous Merci, vous dans la prochaine vidéo. Ciao.